Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de Naturmania.com, et je vous parle aujourd'hui de votre système sympathique qui est responsable de bien des malaises qui vous gâchent la vie. Comme par exemple, la fatigue, l'insomnie, l'angoisse, les douleurs musculaires dans la nuque, le dos, les épaules, les douleurs au ventre, l estomac, l intestin, les troubles génitaux urinaires, et bien l'autre. La persistance de ces troubles exprime un dérèglement sérieux de votre système nerveux sympathique. Mais attention, bien au début, ces troubles peuvent s'aggraver, devenir chroniques et se transformer en burn-out, en dépression ou en maladie véritable. Si vous vous sentez concerné, ne désespérez pas. Il existe des solutions naturelles que vous ne soupçonnez même pas et qui sont pourtant à la portée de votre main. Je vais vous aider à les connaître, à comprendre et à agir rapidement et efficacement pour améliorer votre équipe nerveux grâce aux techniques les plus fiables. Mais une condition impérative. Que vous soyez décidé à prendre votre santé en main et à faire le nécessaire, le temps qu'il faut. Pour connaître ces techniques et vous aider à trouver la solution à vos problèmes, j'ai réalisé pour vous une vidéo de formation rapide de 40 minutes dans laquelle je vous apprends tout ce que vous avez besoin de savoir pour premièrement comprendre, deuxièmement rééquilibrer, troisièmement protéger, votre système nerveux sympathique, résister au stress, résister aux facteurs de vieillissement par la connaissance des meilleures techniques que vous pouvez utiliser par vous-même et celles qui nécessitent que vous fassiez appel à un praticien. Cette formation rapide en streaming est accessible à tous, abondamment illustrée elle est divisée en courtes séquences sur lesquelles vous pourrez revenir aussi souvent que vous le souhaitez. Cette formation fait partie du programme Anti-stress et complète les livres numériques Mon guide naturel Anti-stress et l'aromathérapie Anti-stress de la collection Les clés de la santé durable. Cette formation est téléchargeable dans la boutique de naturmania.com, rubrique vidéo. Je vous y attends pour votre prochaine formation et je vous dis à très bientôt.